Je suis perdu dans la forêt de Milleveaux. Salut, messieurs, dames, personnes non bien. Euh, Aujourd'hui, je vais te faire une petite démonstration euh, d'un de mes jeux de rôle qui s'appelle euh, Nervure. Donc, Nervure, ça se passe dans la forêt de Milleveaux, on ne se refait pas. Et euh, je suis très, très fier euh, de ce jeu parce que je trouve que c'est un jeu de rôle euh, vraiment nouveau dans sa forme et euh, bah, hyper accessible par rapport à la, à la quantité de, de matériel de jeu que tu vas avoir. Donc en fait, hop, ça se présente sous forme de 150 cartes. D'un côté, tu as des personnages. hop, Et de l'autre, tu as plein d'informations. Donc ça, on va voir en jouant. Donc, pour commencer, eh ben je tire un personnage. Ok. Euh, donc, j'ai tiré lui. Euh, euh, j'ai l'air un petit peu paumé dans la vie, quoi. Hein. Donc, je suis une sorte de... Bah clairement, vu la photo, je dirais... Je suis une sorte de chaman sans abri euh, qui rôde dans la forêt. Je n'ai pas toute ma tête, mais en même temps, j'ai des visions, des, des visions pressiantes, quoi, donc... Euh, est-ce que je suis un fou, un sage Le jeu va, la, va le dire. Ce serait bien que j'ai un nom. Eh ben, ça tombe bien parce qu'il y a un nom sur chaque carte. J'en prends du nom au hasard. Euh, ben, je vais m'appeler cramoisi. Voilà, cramoisi. On va camper un petit peu le décor. Hop, je prends une autre carte. Au début, euh, eh ben, ça commence... Je suis dans une grotte. J'aimerais bien savoir le temps qu'il fait. Donc, on va prendre un petit... Euh, un petit climat. Et pour, pourquoi je me suis réfugié dans la grotte Parce qu'en fait, dehors, si tu veux, dans la forêt, il y a une espèce de nuages de sigure. Je vais, je, je vais un petit peu modifier pour adapter à ce que, au contexte présent. Il y a une sorte de tempête. Euh, une tempête de sigure, tu vois. Euh, qui souffle. Alors là, je, plutôt que tirer un oracle, je vais, euh, je, vais, je vais continuer sur ma lancée dans la logique. « Je me suis réfugié dans une caverne pour échapper à la tempête de Sivur qui fait rage dans la forêt. Ouais, » Je pense que dans la caverne, il y a forcément, il y a forcément un ours. Et puis, euh, comme il se trouve que dans le, dans les règles, donc je t'ai pas lu, hein, j'en ai fait l'économie, mais euh, clairement, les règles, il faut 2-3 euh, minutes pour les lire. Hein. C'est super speed. Tu as 2-3 minutes de lecture, puis après tu rajoutes encore 2-3 minutes de lecture, si tu veux, d'univers, mais qui est facultatif, hein, puisque tout est dans les cartes, donc l'univers, tu aller un peu plus loin. Mais en fait, il présente, euh, ça présente devant les espèces jouables, les espèces qui habitent dans Millevaux. Et notamment, il y a les ours qui sont des ours intelligents. En fait, ce serait rigolo que je tombe des années avec un gours qui est au fond de la caverne. Je, dis, oh. je me dis, waouh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je sors dans la cire Est-ce que je me confronte à, à ce gours Est-ce que c'était le destin qui veut ça Que disent les esprits Alors, Beaucoup de choses. Euh, eh bien, je vais euh, tirer... Euh, euh, ce qu'on appelle une question. Il euh, y, y a une question, en fait, euh, sur chaque carte. Donc là, qui vous prête assistance contre toute attente Eh bien, euh, comment tu vois là Je, je commence à parler, euh, je commence à parler au Gros. Je, fais, euh, je, je viens en paix, oh, j'ai mal à la tête, les esprits me parlent. Et euh, le Gros commence à se lever de toute sa taille. Euh, il fait les gros moulinets avec sa massue. Et clairement, ça va mal finir pour moi. Sauf que quelqu'un vient m'aider contre toute attente. Alors là, je vais juste tirer euh, une trombine euh, au hasard. C'est euh, cette, euh, voilà, cette jeune femme un peu, un peu mystérieuse qui fait Stop, mon gourse euh, Ne l'attaque pas Je suis sûr qu'il vient en paix. Je dis Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites dans cette caverne avec ce monstre, euh, ce gourse euh, si, C'est si aimable euh, et puis bon, on commence un petit peu à discuter. Je pense que ce serait pas mal à ce moment-là qu'il y ait une petite sénette, euh, un, petit, un petit peu entre nous. Donc ça tombe bien, oh, c'est vraiment bien fait. Il y a une senette par carte. Hein. Alors, quelqu'un vous a volé quelque chose et ce n'était pas par hasard. Bah, si tu veux, euh, bon, là j'ai un peu pris la confiance, tu vois, avec, euh, avec cette. Euh, cette jeune femme... Non, non, mais je te rassure, il va rien se passer de, de sexy. Hein. Euh, j'ai pris la confiance et du coup, je reste dans la caverne dormir avec eux, quoi, pour échapper à la tempête de sciure Je m'endors et, euh, et le matin, euh, je, je me réveille, tu vois. Et là, j'ai plus mon, tu sais, mon, mon collier de pince à linge, mon collier fétiche, tu vois euh, dans chaque pince à linge, il y a un esprit qui est enfermé dans chaque bande de tissu. Il y a une connexion avec la forêt primale. Voilà, je me sens comme tout nu. Quoi. Je fais, oh, mon collier, euh, qui, qui, on me l'a volé, c'est sûr. Quoi. Et là, je me tourne et je vois la, la jeune femme, en fait, elle s'est parée du collier et euh, elle, elle, elle, écarte, elle écarte les bras et commence... Absalmodier, je me dis, oh là là là là là qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'elle va faire avec mon collier Elle va, non, mais elle ne sait pas y faire avec ses esprits, moi j'en suis sûr, elle va juste faire de la merde. Euh, bon, bah du coup, je suis là, il y a le gros ça, qui la protège, le <rire> quasi <-nuire>, euh, <rire> Et puis, euh, bon, bah je suis à 1 contre 2, mais euh, tant pis, j'y vais, je, je, l'idée c'est que je me rue, je vais arracher le collier. Euh, du coup, de la jeune femme, tant pis, fuir dans la tempête de sciure, quoi, pour éviter qu'elle qu invoque des esprits mauvais ou je ne sais quoi, quoi. Alors là, il y a un peu une incertitude dans euh, « est-ce que je vais y arriver ou pas ?» euh, Eh bien, on va, euh, on va tirer une résolution. Alors, c'est quoi une résolution bah, Je te posais une question qui doit se répondre par « oui » ou par « non ». Voilà, c'est « est-ce que je vais réussir à, à m'enfuir avec le collier ?» euh, Alors, si je considère que je suis en situation un peu de désavantage... Je peux tirer deux, deux résolutions et choisir la pire. Bon, ça, c'est un peu les règles avancées. Bon, on, va, on est des fous. On va dans les règles avancées. Parce que là, je pense que je suis pas trop à mon avantage. Un contre deux. Donc, je tire une première résolution. Il ne se passe rien. Une deuxième résolution. Le camp le plus fort l'emporte. Bon, bah, ben, la pire, c'est le camp le plus fort l'emporte, quoi. Donc, euh, ouais, je me rue. <rire> cool. Je me rue pour attraper le collier, et la lourde, je fais, pff, pff, il m'en va, passer à l'autre bout de la... Et là, elle se met donc du coup à invoquer les esprits. Genre, ce serait pas mal qu'elle euh, euh, qu invoque un... Oh là là. Mais avant ça... Je pense que le fait que je me suis pris un coup dans la tête me fait un, un flashback, tu vois. Euh, pourquoi Parce qu'il y a des souvenirs, en fait. Euh, tous les personnages sont amnésiques dans le niveau, quasiment, quoi. Et euh, mais on peut retrouver des souvenirs. Et donc, il euh, y a des souvenirs, justement, en les cartes. Donc, je me dis, ah, le, tiens, le choc fait que, paf, récupère un souvenir. Euh, un souvenir qui s'effondre. Eh bien, euh, si tu veux, je me rappelle de comment... Euh, quand j'étais dans les enclaves, en d'arbres euh, de Milvaux, et tout le monde se foutait de ma gueule, parce que j'avais ce, ce colifichier, tout ça. Et sauf que moi, si tu veux, moi tout ce que je voyais, c'était les esprits, j'étais relié à eux par les pinces à linge et les bandes de tissus de mon collier, les petits esprits de la forêt, ils ont l'air comme ça, un peu mignons. Mais euh, je, je sentais, si tu veux, que j'étais en relation avec eux, et que je les apaisais, je, je murmurais des prières pour qu'ils soient... Calme, qu'ils n'attaquent pas les humains, tout ça. Tout le monde se foutait de ma gueule, mais moi je les protégeais, ils ne savaient pas. Et, euh, et en fait, ce souvenir-là, il s'effondre. Et euh, je, je vois la relation avec, avec, les, avec les esprits qui se délitent. Mais tu vois, les, les, les humains qui se moquent de moi, ils commencent à, à tomber en morceaux, comme s'ils si étaient faits si fait d'argile qui, qui durcit et éclate au soleil, quoi. ou d'écorce qui, qui moisit. Wow, c'est la dèche alors en plus en fait la nana elle a invoqué ce qu'on appelle un orla les orla c'est les monstres c'est univers un tout petit peu expliqué dans les règles au départ qu'il y a des orlas et il y a un orla par carte oh, c'est incroyable c'est vraiment tout est prévu mmh. euh, bon bah je vais en tirer un qui c'est -ce qu'elle va invoquer la dame blanche donc il y a bah tiens, ça tombe bien, parce que j ai, j ai, franchement, j'ai une carte qui correspond trop à quoi elle pourrait ressembler. Voilà. La dame blanche, elle s'avance dans la caverne, et fait... J'ai besoin d'aide pour que quelqu'un me ramène chez moi. Ah là là, moi j'ai mal à la tête, tout ça, je sens que ça va mal finir. Allez, je me dévoue, je me dévoue comme je l'ai toujours fait. Je dis... Madame, on va... Je vais vous raccompagner, moi. Je, je, je vais vous raccompagner d'où vous allez. Je, je sens que c'est daubé comme idée, mais bon, j'y vais. Euh, du coup, je les quitte. Je pars avec la, avec la Dame Blanche, avec ce fantôme. Et euh, tiens, allez pour, euh, pour finir. Tiens, bah, un, petit détail, un petit détail de forestier. Pour... Je m'avance dans la forêt, un petit peu la décrire, avec juste un détail forestier. Euh, belette. Euh... Ah, c'est trop bizarre, tu vois, il y a encore des bouffées de sciures dans la forêt. L'atmosphère est vraiment fant fant fantomatique. Et si tu vois, pff, il y a des espèces de cohortes de belettes qui ont l'air de fuir. Hein. Je ne sais pas si elles elle, elle fuient un danger ou si elles nous escortent, tu vois, comme une meute fantomatique. L'atmosphère est vraiment étrange, ou est-ce que c'est des esprits qui me protègent ou qui me surveillent Je ne sais pas trop. On va comme ça dans la forêt avec la dame blanche, ça devient hyper mystérieux. Et on va finir avec le, le dernier point, euh, de, le, le dernier truc qu'on peut avoir dans la carte c'est univers, un petit point d'univers, peut nous aider à savoir ce qu'on va trouver. Certains prédateurs se laissent mourir de faim par refus de dévorer les êtres sensibles. Eh bien, euh, on... On va, euh, si tu veux, on va dans la forêt, mais très loin, dans les tréfonds. Je, je ramène la dame blanche euh, là où elle était, quoi. elle retrouve son chemin. Et moi, j'ai super faim, puis le temps qu'on marche, c'est une espèce de forêt de pin. Il n'y a, a que des aiguilles, de la sillure, il n'y a rien de végétal à manger. tu vois. Il n'y a que les belettes qui nous ont accompagnés. Mais moi, je suis trop connecté avec les esprits animaux pour manger les belettes. Et, et je meurs de faim, tristement, dans la sillure, comme ça. Je meurs de faim en contemplant ces, ces belettes, bien d'autres vues qui me regardent. Je te fais des bisous. J'espère que tu as apprécié le voyage. Euh, voilà, ça se joue avec ou sans MJ. Euh, et en solo ou à plusieurs.